Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui nous allons présenter notre prière à Dieu. Nous prions pour deux choses. 1. Nous prions pour la protection de Dieu avant de dormir. Car Dieu seul peut nous protéger contre les méchants, contre les sorciers, à tous ceux qui en veulent à notre vie. Bien aimé, il ne faut pas oublier la prière parce que tu te sens en forme aujourd'hui. La vie de prière épargne contre tout le danger qui nous quête. Pour notre deuxième requête, nous allons demander la protection divine. Pour toute la famille, nous utilisons les psaumes de David qui est une prière puissante et très efficace. Maintenant commençons. Psaume, chapitre, 4. 1. Au chef de cœur, un psaume de David a chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. 2. Quand je t'appelle à l'aide. Dieu qui me rend justice. Oh, oh réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse. Dieu, fais-moi grâce, et entends ma prière. 3. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge 4. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Et il m'entend quand je l'appelle. 5. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez, sur votre lit puis Taisez-vous. 6 Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. 7 Ils sont nombreux ceux qui demandent, d'où nous viendra donc le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. 8 Tu mets dans mon cœur de la joie. Plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abondent, quand leur vin nouveau coule. 9 dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt, grâce à toi seul, ô éternel. Je demeure en sécurité. Psaume, chapitre, 141, 1, Tiens-moi dans ta main. Psaume de David, éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte, à mon secours. Prête l'oreille à ma voix, quand je crie à toi. 2. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi. Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. 3. Que ma bouche, ô éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. 4. Ne me laisse pas tendre vers le mal. De peur que je ne commette des actions perverses avec ceux qui font le mal. Ou que je ne prenne part à ce dont ils se repaissent. 5. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. 6. Que leur chef soit jeté sur les rochers. Et les méchants comprendront la raison de mes propos. 7. Comme si on labourait et fendait la terre. Leurs os seront dispersés devant le séjour des morts. 8. C'est vers toi, ô éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards, je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. 9. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas, des filets de ces malfaisants. 10. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges. Et que moi je passe sur le chemin sans dommage. La Bible du semeur. Psaume, chapitre. 142. 1. Tu es mon seul abri. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. 2. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. 3. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. 4. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. 5. Regarde à droite, il n'y a plus personne, pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. 6. Ô éternel, je fais appel à toi. Et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien. Au pays des vivants. 7. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché au fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts, bien plus puissants que moi. 8. Libère-moi, car je suis en prison, pour que je puisse te rendre mon hommage. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. La Bible du semeur. Merci, que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, car nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à votre chaîne de consolation pour être informé à la prochaine numéro. Vous avez deux problèmes, écris-nous dans le commentaire. Merci, à la prochaine.